On est là, on est là, on est là, on est là, on est là, on là, là, on Écris l'histoire de chacun de nous Efface l'instant tu sabotes où le réel tourne Toi tu veux rêver Mais tu t'entends encore Dans ton joli décor Par encore les bons sont trop surchargés Encore un gros son Ugie a tout à sauter Pendant qu'ils passent leur temps à méditer De leur passé oublié, oublier Tourne tourne La bande tourne même si ton temps La pendule tourne même si ton temps s'arrête. Tourne, tourne, la pendule tourne tourne, tourne, tourne, tourne, Le temps passe, un coup de passe passe, face à face. Sur pas jungle art dans la place. Les secondes s'effacent, dont tu ne peux pas résister, l'instant présent et si pressé. L'horloge est boussolée, les points cardinaux oubliés. Encore des mots aiguisés pour que l'on puisse réaliser notre précieuse liberté, veillons à ne pas la cacher. Le temps file, se défile, se défile, chacun rêve de finir sur une île. ton temps ta reine, tourne, tourne, tourne La pendule tourne, tourne, tourne, tourne Car une elle va sur le dalle. Si t'as senti le froid du fer une pédale Si t'es dans le stade tu vois une terre Tu peux faire l'humanitaire si tu me dis éper La si j'ai 36 et l'épée on